C'est White Snake en 2008 à Barcelone, avec 3000 Espagnols en furie autour qui crient, qui chantent dans tous les sens. Je pense que c'était de loin la meilleure ambiance. Je pense pas que d'un point de vue musical, ça a été le plus incroyable concert que j'ai vu, même si ça reste des super musiciens. Alors l'ambiance. Euh... Euh, Merlin Mason. Radiohead, la carrière des Andans, il y a. C'était un son magnifique, c'était un show magnifique, alors que l'endroit ne s'y prêtait pas forcément au niveau du son en tout cas, mais c'était incroyable. Radiohead. Roger Waters, The Wall. Et ici d'ici, au parc Saint-Jacques, 2002-2001. De la Musique, puis à l'âge de 9 ans, tambour dans une fanfare, hein. trompette dans une fanfare. Alors, il euh, n'y a pas que le rock, il y a aussi le, le métal, batterie dans une fanfare, le piano, un groupe dans un garage. Je fais du chant dans un groupe lausannois qui s'appelle Dark Rise. Je vais jouer dans une fanfare, euh, on a enregistré récemment entre une moto et un orc farfisa. Tout ce qui est reprise de rock, je joue saxophone je fais du piano aussi, tambal. Plein de choses, du jazz, du blues, euh, avec la guitare, du rock, et... un peu de jazz, dans est fanfares, dans mes groupes la musique rock, principalement du rock. Je sais les balles aussi, que du rock, toujours du rock. Je pense que les seules expériences musicales et, et personnelles que j'ai, c'est avec vous, justement, c'est avec Mind Out, donc euh... <rire> ça serait là. L'obstination. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai l'impression que ça, ça, ça, ça, ça colle. Ma capacité d'organisation. Lancer les projets pour out. La deuxième guitare. <rire> Mes racines multicouturielles, quoi. La basse. <rire> L'enregistrement qu'on a fait à Moudon, dans un, dans un studio tellement célèbre qu'on va, va pas en citer le nom. Il y en a beaucoup à chaque fois qu'on a un projet bah, comme celui qu'on est en train de faire maintenant, c'est toujours vraiment des moments incroyables que j'ai jamais pu avoir avec d'autres groupes. C'est pas qu'une question de talent des musiciens, mais même s'ils sont tous excellents, c'est vraiment la motivation d'arriver à sortir un projet, quelque chose de, de concret. Donc à chaque fois qu'on se lance dans un projet, c'est à chaque fois un moment génial. Euh... Les répètes, ça fait partie des super bons moments qu'on passe ensemble. Redécouvert, du ensemble, tu en groupe, pour moi ça, ça me rend heureux. Quoi. Toujours, comme, euh, comme Mika. L'époque où on a fait le, la démo à Moudon, et en plus on a fait un concert avec une, avec une union instrumentale, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Il y avait beaucoup de choses qui avaient lieu en même temps, on avait beaucoup de concerts, on se voyait beaucoup. L'esprit aussi de camaraderie. Je le vis un peu au jour le jour, mon plus grand rêve. De faire ce que j'aime faire, d'être aussi avec les gens avec qui j'ai envie d'être, prendre du temps pour eux. Ce serait de partir une année au Japon après avoir appris le Masashiatsu. C'est de vivre très vieux, avec tous les gens que j'aime autour de moi. Je crois que ça c'est un bon rêve. À part gagner le million, jouer sur une grande scène quoi. Qui sait, vous êtes faire une tournée une fois avec ma